Donc euh, salut Christian. Salut. Tu crois bon, que tu crois que c'est lui C'est. C'est nous, non C'est hein. C'est là où on a vu la vidéo sur YouTube. Non, Écoute, rappeur. non Écoute, ouais. on va aller le demander. Ok. Les demandes, les on de demande. Oui, le euh, demander. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Euh, tu... Désolé de vous déranger, mais c'était pas vous, euh, le rappeur euh, Keno, euh, qu'on a vu sur, euh, sur internet. Sur internet, oui. Ouais, ouais si, si, si, Ça fait pas, oui okay. pas longtemps, ouais. Alors, je, je me. Pro... Euh... Ça c'est mon collègue qui fait la caméra, et moi je suis Salut. magicien. Mon nom est Christian Lavergne, je suis magicien. D'accord, c'est si... ça. Ouais. Ouais, ouais. Ok, vous êtes d'accord. Pas de souci. Ok. De soucis. Donc, vous choisissez un des autocollants. Je l'enlève. Et... Non, d'abord vous mettez vos initiales dessus. D'accord. Voilà, maintenant vous pouvez l'enlever. Ouais. Euh, non, je prends l'autocollant. <coughs> et on le colle entre les deux, les deux cartes. Uh -huh. Voilà, ouais, les deux cartes sont. Vous allez à du direct. Ouais ouais, ouais, ouais. Ça arrive à tous les artistes. Mais on peut couper. Ah, ouais. Voilà, et en plus maintenant, vous allez choisir une carte. Choisissez une carte d'un bois de la gueule. Ouais. D'accord Sans la montrer Sans la montrer, ou au moins pas encore. Et je vous prie à signer aussi la carte. Ok. Voilà. Ok, la carte elle a été signée Ouais Elle ouais. a regardé quand même. donc la carte elle a été signée. Et on met la carte entre les deux. Mm -hmm. Donc vous voyez, elle est bien entre les deux. Elle est ici. Elle est derrière. <rire> ok Non <coughs> En gros elle vient de transpercer l'autocollant jaune, jaune sans le déchirer Maintenant on, on va refaire quelque chose avec votre carte Ok Mettez la carte à peu près au milieu du paquet à peu près Donc, on a mis la carte au milieu du paquet. Ouais. Je mets le paquet dans ma poche. Et maintenant, je vais essayer à retrouver votre carte dans moins d'une seconde. Vous croyez que je vais arriver J'ai déjà fait. J'aurais tendance, tendance à pas dire non, mais... Donc, euh, les spectateurs, pas après. Il faut regarder la vidéo pour voir comment je fais. Puisqu'en fait, dans une seconde, j'ai ressorti le paquet. J'ai regardé toutes les cartes. J'ai choisi votre carte signée. Ouais. Et je l'ai recachée dans un endroit. Où vous n'allez jamais chercher ok non ça c'est pas la carte ah, ou non non ah, par contre je veux pas la sentir la carte c'est un souvenir merci okay. dingue, ça très fort très fort ok encore petite Salut Kino Salut Comment ça va Ça va et toi Alors ce petit tour de magie Bah écoute, euh, surprenant, je m'y attendais pas. Là on a retrouvé sa carte euh, dans son caleçon. <rire> et je l'ai en main. J'ai pas osé la sentir encore. <rire> et je vais l'acheter, je crois que je vais pas la garder chez moi. Mais euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok. Et là, okay. Kino, dis-nous, t'as sorti un album là Ouais, j'ai sorti un, mon premier album il y a une semaine. Ouais. Euh, donc il est disponible sur toutes les, les plateformes. Euh, de streaming donc euh, pour les amateurs de rap je vous, je vous invite à aller, à aller écouter ça et à partager si, si vous appréciez super et eh ben écoute moi j'invite on va mettre on va essayer de mettre le lien en dessous de la vidéo et j'invite tout le monde à aller écouter ton son et à aller prendre l'album et partager un grand max merci Keno pour gentil. Euh, la petite euh, la petite vidéo avec christian merci ciao, à vous ciao, merci ciao, ciao.